Déclaration des députés. Le député de Montana, Stoney Creek. Merci. En 1986, c'était. 1996, c'était très loin, une époque où il n'y avait pas d'Internet, les gens s'assemblaient, la famille s'assemblaient autour des autoroutes, il n'y avait pas de, de textos. Un événement qui a fait rassembler la population de montant devant les télés, c'est. Il y avait la Coupe Grey de 1900, et les Tiger Cats ne jouaient pas. C'était un jeu entre euh, Toronto et Edmonton, mais c'est devenu comme le snowball. C'est beaucoup. Maintenant, avec un nouveau la population d'Edmonton va avoir l'occasion d'avoir la 108e groupe qui est cette année. Les Edmonton Ticats ne sont pas à la tête de leur division, mais c'est une décision de voir les héros de représenter la division Est. On a eu la Coupe Grée 2023. Si on ne gagne pas aujourd'hui, on pourra l'avoir voir dans le, le Palais de la Rénommée de la uh, Ligue de football canadien. Les Hamilton Tigers, ASCII, oui, oui. ask ASCII, oui, oui. all the Mackinac, Tigers, allez-y. Merci. Avant qu'on continue avec la déclarations de députés, je dois informer la Chambre qu'en résultat d'un changement dans la proportionnalité des euh, députés privés, le gouvernement et l'opposition ont droit à avoir le même nombre de déclarations de députés chaque jour. Alors, les deux vont avoir quatre déclarations de députés et les députés indépendants auront droit à un. Déclaration de députés. Le député de Whitby. Monsieur le Président, l'honorable Dina Tang, ministre associé de la petite entreprise et de la réduction de paperasses des formalités administratives, a déposé le projet de loi pour appuyer la population. Ce paquet est bâti sur trois jours, le travail de trois jours pour réduire le fardeau pour les familles ontariennes qui travaillent fort et les entreprises aussi qui ont souffert beaucoup avec la pandémie. Je suis très content d'appuyer les collèges de l'Ontario dans ma circonscription, lui, avec un travail novateur sur la réforme pour appuyer les... Euh, ça fait partie de cette loi. Les collèges peuvent donner aux diplômés les bonnes euh, euh, aptitudes et compétences et euh, aussi euh, des euh, formations. Depuis arrivé au pouvoir, le gouvernement a travaillé pour avancer et pour... Euh, Réduire le, pour, euh, et de réduire le fardeau pour les entreprises qui rendent plus difficile de faire les choses. Et ça, c'est de même pour les organismes sans bulles créatives. Nous avons allégé le système réglementaire pour qu'en Ontario, qu Ontario, il y ait plus d'investissements. On rend l'Ontario un endroit encore meilleur pour les entreprises d'avoir une expansion et de s'épanouir. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, déclaration de député la députée de toronto Centre. Merci. La COVID-19 n'est pas la seule pandémie qu'on a battue dans ma circonscription de toronto Centre. La crise de l'opioïde et les sans-abri avec la COVID-19 a mené, mené à une situation non tenable. Et hier soir, j'ai rencontré des gens de l'association des entreprises de Church et Il y a des gens qui meurent de surdoses dans leurs établissements. On a parlé du, de la progression pour les gens les plus vulnérables. On se sent uh, sans espoir. On a vu la réduction dans la santé mentale de nos voisins. Depuis trois ans, j'étais et j'ai essayé d'apporter attention aux crises des opioïdes et de l'itinérance, mais ce gouvernement a refusé d'agir. Toute ma communauté est devant le mur. Je l'entends des euh, prestataires de services première ligne, des euh, travailleurs en, en santé, des euh, gens d'affaires et la police. Quelqu'un, est un policier a dit qu'il va appréhender quelqu'un, mais les gens sortent de l'hôpital sans aucun soutien, aucun logement, etc. C'est un, un enjeu complexe. Il demande des solutions complexes. Mais de voir ce gouvernement dire on n'a rien essayé et nous n'avons plus d'idées, ça a été frustré au-delà de la patience. Je demande au gouvernement de poser des gestes aujourd'hui pour répondre à ces crises dans ma collectivité. Merci. Merci Merci beaucoup. Déclaration de député. Le député d'Oxford. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, on a tous vu l'impact que la COVID-19 a eu sur les PME de la province. Dans ma circonscription de Oxford, le théâtre Walters, qui est géré par la famille Walters, et avec qui j'ai parlé, qui m'a dit que euh, le, la scène indépendante de la famille a, a 24 spectacles par saison d'habitude avec 20 000 personnes qui payent des billets et donc euh, les impacts économiques c'est de 4 millions. Mais la pandémie a arrêté ce théâtre ils sont pas admissibles au programme de reprise économique de notre gouvernement. Mais euh, la famine, ne s'est pas laissé faire, a créé un, un webcast euh, et cela a démontré, euh, ça est devenu les stonehouse sessions où il y a des musiciens qui créent de la collaboration de chez eux. À une des Stonehouse Centres, a été, a été uh, Tiger and Brown, l'étoile uh, uh, de, de Blue Star et de la uh, bande de, de All-Star qui ont créé Rainy Night in Georgia. Avec cette vidéo, Skylar Lambert, la production finale, l'a gagné. Le prêt de télévision internationale 2021. Monsieur le Président, nous savons que les propriétaires des PME de l'Ontario ont beaucoup de ressources et je suis très content de démontrer un exemple de cela du comté d'Oxford. Merci beaucoup. Le député d'Humber River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement conservateur a maintenu la tradition libérale d'ignorer les services d'optométrie en Ontario. Le 21 septembre 2021, la situation est arrivée à un pire. Depuis deux mois que les... Patient couvert par l'assurance santé ne, ne, ne peut pas recevoir euh, de, de soins. Il a des aînés de 65 ans et des gens qui ont des diabètes et qui ont des problèmes euh, des yeux euh, demandent à avoir des services euh, de soins oculaires. Et, et dans ma circonscription, j'ai un concitoyen qui, dont la fille a besoin de services. Beaucoup de gens dont la vue a changé ont besoin d'une nouvelle ordonnance afin qu'ils puissent continuer à conduire et à faire leur vie normale de façon sécuritaire. C'est assez, je demande à ce gouvernement, de revenir à table négociation et d'avoir une bonne solution afin que les gens reçoivent les soins oculaires qu'ils méritent. Merci. Déclaration de député, la députée de Merci. Je veux prendre cette occasion de remercier tous les membres de la communauté propriétaire des entreprises de Thorncliffe Park depuis six mois. ont ont impressionné à MetroLink s'ils ne veulent pas que l'établissement de maintenance de la ligne Ontario dans leur circonscription à Thorncliffe, il y a plus de 30 000 résidents de toutes sortes de. de de culture. Et j'ai rencontré les euh, gens à, à Metrolex qu'il fallait changer le plan à, à cet euh, endroit. J'ai parlé au ministre des Transports. Je l'ai invité à venir en Orient, On a envoyé la ministre associée aux gens du personnel. Le, euh, le chef du personnel est venu une fois, n'est jamais revenu. La communauté a donné d'autres su suggestions, a essayé de démontrer à, à et l'option qu'ils n'ont pas envisagé. Mais c'est quand les gens de Metrolink semblent être d'accord et ça vaut la peine. Et Il n'y a pas eu de changement en plein. Et la communauté pense que les critères, et les chiffres changent à chaque fois qu'une suggestion est proposée. Je pense que si la ministre aurait pu un peu de pour se familiariser, elle aurait demandé à Metrolink de se faire autrement. Et on n'a pas encore commencé la construction. On va avoir des transports mais ça dépend de l'intégrité de la communauté. Ce gouvernement doit dire oui à écouter aux gens de Thorncliffe Park. Merci. Déclaration de député, le député de Kitchen-Conestoga. Merci. Et une façon euh, la plus euh, favorie de notre famille, c'est d'aller au marché des producteurs agricoles. Et nous sommes pas très loin, hein, qui est le plus grand en Amérique du Nord et au Canada, le marché de saint jacob Mais il y a plusieurs marchés, comme à Wilmer, où on peut avoir du produits local et aussi bien que des fromages et du pain. Mais il y a une chose qui est absente des marchés des producteurs euh, agricoles, c'est de, de la bière euh, artisanale. Et ils n'ont pas euh, c les producteurs euh, comme le vin euh, et la cidre de vendre dans ces euh, marchés de producteurs locaux. Euh, il y a un million de gens qui viennent à ces marchés et donc c on manque ces éclairs. C'est jusqu'au budget 2021 qui a euh, rendu possible aux euh, brasseries de, euh, de vendre leurs produits au marché. J'étais très content d'être d'accord avec les gens à la Chambre de commerce plutôt et d'autres gens pour célébrer ce changement et apprendre des avantages aux brasseries artisanales. Des brasseries comme Stockyards at Kitchener qui vous pouvez trouver au marché de Saint-Jacob. Nous avons ouvert de nouvelles occasions afin qu'ils puissent avoir de meilleurs résultats et appuyer l'économie locale. Moi, comme beaucoup d'autres, j'aime ajouter à, à, à la bière artisanale afin que je puisse aussi acheter leurs produits au marché des producteurs locaux. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député, la députée de Brampton Centre. Merci et bonjour. Les travailleurs euh, héroïnes de première ligne, les, les infirmières sont fach, fatiguées de belles paroles. Ils ont besoin de gestes et de l'action. Et, et c'est eux qui ont travaillé pour protéger les gens qui ont souffert pendant la pandémie. Je veux remercier l'Association euh, des, euh, des infirmières enregistrées. Euh, Diane e. Worsing, Charles pour qui ont défendu que ce gouvernement fasse la bonne chose et abroge le projet de loi 124. Ces travailleuses de première ligne risquent leur vie pour servir la communauté. La façon comment le gouvernement les remercie, c'est en plafonnant leur salaire selon le projet de loi 124. Nos héroïnes de première ligne et héros méritent bien plus. Je demande à ce gouvernement de faire ce qui s'impose et abroger le projet de loi 124 pour assurer que les héroïnes et héros de première ligne soit récompensé du bon travail des qu'ils ont montré pendant la pandémie. Ils méritent cela d'être payés de façon euh, juste. Ils sont brûlés, épuisés et cela n'aide pas à la crise de la dotation en personnel dans le domaine. Et le plafonner le, le salaire ne va pas nous aider à attirer et retenir des travailleurs qu'on a besoin ici dans la province de l'Ontario. Donc je demande à ce gouvernement de faire ce qui s'impose les infirmières afin qu'on puisse résoudre cette crise et que les travailleurs soient bien payés. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, la députée de tobacco Shore. Merci, M. le Président. M. le Président, j'ai grand honneur d'avoir à tobacco euh, euh, à Le régiment de la Reine-Mère, le régiment écossais, qui était le bataillon 56 de Mississauga, le régiment a été renommé au régiment écossais de Toronto. Les Tour ont contribué à l'histoire canadienne et ont lutté à des grandes batailles. La Somme, Passion Day, Dieppe, Falaise et d'autres. Les gens étaient en Corée aussi et des euh, missions de paix en Afghanistan, en Bosnie et autres. Le régiment a donné de, du soulagement euh, pendant la COVID quand les forces armées canadiennes ont été appelées à, à participer. Il ne faut pas attendre le 11 novembre. Il faut continuer à servir et à faire des sacrifices. Il y a des façons comme on peut servir. Et ce régiment a trouvé des moyens de trouver des paroles pour exprimer une notre reconnaissance c'est difficile et je dis tout simplement merci, merci, merci. Vos contributions seront toujours euh, appréciées. Je félicite l'alliante euh, colonel euh, Kearney. Bon anniversaire et comme le règlement dit, carry on. Continue. Merci beaucoup. C'est la conclusion des déclarations des députés. Avant de passer à, la, à vos questions, ça, je suis, euh, d'informer que la capitaine Tandy Zone est la capitaine, et on a son père, Andrew et, et, et, et sa sœur Kate Gilson. Emily Martin, de King est aussi la capitaine des pages aujourd'hui. On a à Queen's Park sa mère, Camilla Martin, grand-mère Diane grand Mack. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario.